Il est bon de vieillir en Suisse. Cela est notamment attribuable à une prévoyance professionnelle solide. Alors que l'AVS, en tant que premier pilier, garantit le minimum vital pendant la vieillesse, la prévoyance professionnelle, en tant que deuxième pilier, veille à ce que l'on puisse conserver son niveau de vie après la retraite. Ce sont les salariés et les employeuses et employeurs qui paient la cotisation mensuelle. Contrairement à l'AVS, ce montant n'est pas versé aux retraités aujourd'hui. Il atterrit directement sur le compte de retraite de la personne assurée. Les plus de 1 caisses de pension en Suisse s'assurent que ces avoirs de retraite soient placés dans l'intérêt des personnes assurées et rapportent de bons intérêts. La prévoyance professionnelle reste stable, même dans les moments difficiles actuels. Toutefois, les réformes sont indispensables. La ZIP participe activement à la discussion avec des propositions favorables aux assurés. C'est la seule façon de garantir que la prévoyance professionnelle reste telle qu'elle est. Le point d'ancrage stable de notre prévoyance vieillesse.